On est le premier alors il reste 29 jours. Pourquoi il y a un problème ah, Un problème, un problème, si ce n'était que cela. Il nous reste 50 euros pour finir le mois. De toute façon, c'est bien pour ça qu'on fait venir Gislaine et.. et là. Là. C'est trop c'est ce soir, tu viens Oui, c'est ce soir On avait dit au début du mois, justement, pour qu'on ait encore le moyen de leur faire à manger Et on ne les plus les moyens, même le premier du mois, tu vois Fina Oh, mais je ne t'avais pas vu, hein Ça va, tu Ah, perfecto Tout est perfecto Est-ce que tu pourrais me dépanner pour un mois ou deux? Ça ne te dirait pas de te forger de ton directeur d'agence ah, je, je, je vous préviens, je ne veux pas être emmélée à tout cela. Emmélée à quoi Au casse du siècle Ah non, je, je ne veux pas entendre cela Non, je n'entends rien Non, je n'entends vraiment rien oui, oui. Oh, alors Je vous préviens, hein. j'ai dû prendre de la corbeille à l'âge sale. Et... Ça fait six mois que je n'ai pas acheté de dessus, alors... Non, parfait. C'est de quelle marque Parce que moi je ne mets que des dîmes. Oh ah. Et que ah. Ah. Ah. On va la tuer cette bombe